que si on veut changer le, le monde, il faut commencer par les enfants. Si on change pas les esprits, si on n'aide pas les enfants à réfléchir, euh, ben on va reproduire les mêmes bêtises. J'ai décidé de m'engager dans l'éducation pour que les enfants soient davantage éveillés au savoir-être et au vivre ensemble et pas simplement à l'accumulation des connaissances. Donc j'ai créé une fondation, la fondation Sève, qui permet de former des enseignants à des ateliers de méditation et de philosophie avec les enfants. J'ai décidé, à mon petit niveau, d'essayer d'être un acteur du changement qui travaille avec d'autres pour que le monde passe encore une fois euh, euh, d'une logique plutôt euh, consumériste, et, et euh, pessimiste et, et, et négative vers une logique de partage, euh, une logique de plus de conscience et de responsabilité euh, dans laquelle il y a aussi plus d'intériorité et de spiritualité. Donc voilà à peu près le, le, le, le, les choix que j'ai fait. Du coup, je me suis investi à travers la création d'une fondation qui s'appelle la fondation Sève, alors c'est comme la Sève de l'arbre, mais c'est l'acronyme de Savoir-être et Vivre ensemble. Puisque je suis convaincu que ce qu'il faut améliorer, c'est le savoir-être et le vivre ensemble. Il faut le faire dès le plus jeune âge. Et donc j'ai co-créé cette fondation avec une femme qui s'appelle Martine Roussel-Adam, qui avait créé l'association Chemin d'enfance. Et on l'a créée sous l'égide de la Fondation de France. Donc c'est la Fondation de France qui gère entièrement notre fondation. Euh, et les actions qu'on mène sont des actions éducatives dans lesquelles on, on soutient, on promeut, on donne des prix, on, on soutient financièrement un certain nombre d'associations qui travaillent pour le savoir-être et le vivre ensemble. Ça, c'est une première partie. et puis on a créé au sein de cette fondation une association, qui s'appelle l'Association Sèvres, qui directement organise des formations pour les enseignants aux ateliers de méditation et de philosophie. Ce qui fait qu'on apprend à des enseignants à faire méditer les enfants sur une pratique de l'attention, pour qu'ils soient attentifs, qu'ils soient simplement plus calmes, plus présents, et à la pratique des ateliers de philosophie. Et les ateliers de philosophie, c'est essentiel, puisque ça permet aux enfants de développer un esprit critique, un discernement, d'apprendre à réfléchir, euh, d'apprendre à discuter ensemble. Donc on prépare des citoyens à être beaucoup plus des, dans un esprit démocratique, euh, l'importance du débat, d'écouter l'autre, etc. Sur la première année, on a formé plus de 1500 personnes et nos formations sont pleines. Elles vont être pleines dans les années à venir. Donc là, je vois tout de suite des résultats tangibles. Ça reste très petit c'est-à-dire par rapport à la masse d'enseignants qu'il faudrait former, ça reste très petit, mais en même temps, je me rends compte qu'avec la diffusion qu'il va y avoir, si on continue, et si on n'a pas trop d'opposition pour nous empêcher de, de le faire, si on continue comme ça, en, en 10 ans, je pense qu'on aura touché plusieurs millions d'enfants. C'est en train de se développer partout, au Canada, en Suisse, en Belgique, au Maroc, au Luxembourg, enfin, c'est un succès énorme, et on a plus de 50 formateurs qui travaillent donc pour former ces enseignants. Et alors, on forme avec un, quatre, il y a quatre notions fondamentales. Il y a les ateliers de philosophie, comment ça se passe, comment on fait philosopher des enfants, il y a une méthode à acquérir. Il y a les notions de philosophie, pour avoir des bases pour pouvoir le faire. Euh, il y a l'attention, donc c'est cette méditation de l'attention qui permet aux enfants d'être attentifs. Et puis il y a la bienveillance avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on forme aussi les enseignants à mieux connaître la psychologie de l'enfant, son état émotionnel, son cerveau, pour avoir une relation bienveillante, parce qu'on se rend compte, on le sait aujourd'hui scientifiquement, que plus un enfant est dans une relation de bienveillance à l'adulte, plus il progresse plus son intelligence se développe. Et donc, ça sert à rien de vouloir que les enfants apprennent un tas de connaissances si on se comporte avec eux de manière malveillante ou indifférente ou agressive. Donc, on apporte cet élément aussi de connaissances. Ce qui fait qu'à travers ces ateliers, ben, finalement, je crois que c'est un vrai changement qu'on peut opérer. Et on voit très, très bien que les enseignants qu le font depuis un an dans leur classe nous disent que ça a changé complètement l'ambiance de la classe. Les enfants se respectent mieux. Ils sont beaucoup mieux avec eux-mêmes. Ils sont mieux dans la relation avec les autres. Donc, je crois que si tous les enfants du monde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 Je me suis dit il y a 2-3 ans que ça ne suffisait pas. Je me suis dit que ça ne suffit pas de m'être engagé pour l'écologie, ça ne suffit pas d'écrire de, des livres qui, qui ont du sens. Il faut aussi que je m'implique plus directement en mettant de l'argent, de l'énergie, du temps euh, dans des causes très concrètes. Euh, il y en a deux que j'ai identifiées comme étant euh, les plus importantes pour moi par rapport à mes goûts, à ma sensibilité et puis à ce, aux besoins de, de, de notre monde. Euh, D'abord, c'est l'éducation.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 euh, J'ai assisté à des actes euh, d'injustice terribles. J'ai risqué ma vie pour euh, aider des personnes. C'est-à-dire que c'est plus fort que moi. Lorsque je vois une injustice, lorsque je suis face à de la souffrance, euh, je supporte pas. Et donc il faut que j'agisse. Il faut que je passe à l'acte. Voilà. Donc c'est ma, c'est mon caractère. J'ai aucun mérite. C'est comme Obélix euh, tu es tombé dedans. Euh, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, exactement. Déjà, euh, je ne suis pas du tout d'accord quand on dit que tout va mal. Euh, je pense que c'est une fausse perception de la réalité. Je voyage énormément et je, connais, je vois partout dans le monde un tas de gens qui sont très heureux. D'ailleurs, si on fait les enquêtes mondiales, ça a été fait hein, par des, des instituts américains, sur le bonheur dans le monde, mais 80% des humains se disent heureux, y compris dans des pays pauvres, y compris dans des pays où ils ont à peine de quoi euh, vivre. Donc finalement, c'est faux de dire tout va mal dans le monde. Et je pense que le monde va beaucoup mieux qu'il n'a été dans le passé. Euh, on a quand même résolu énormément de problèmes de violence collective. Certes, il y a du terrorisme, certes, il y a des guerres, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait dans le passé, où les gens se faisaient la guerre en permanence. Euh, le XXe siècle a vu des millions de morts à cause des guerres. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense qu'on euh, a quand même des conflits qui font infiniment moins de morts. Simplement, ils sont impressionnants, parce que c'est du terrorisme diffus, euh, etc. Donc, euh, mais donc, il faut être conscient qu'il y a moins de délinquance, moins de meurtres, moins de morts qu'on a guéri mais énormément de maladies, on vit beaucoup plus longtemps, on a beaucoup plus de sécurité sociale, d'indemnité chômage, de protection qu'il n'y avait dans le passé. Le monde a globalement progressé. Euh, après, on a des problèmes nouveaux, c'est-à-dire évidemment le consumérisme est en train de, de piller la planète et le principal problème c'est le problème écologique. Donc là-dessus il faut faire face à ces nouveaux défis. Mais il faut être conscient que le monde va beaucoup mieux dans plein de domaines. La conscience de l'humanité a progressé également. On est plus sensible à la souffrance des autres qu'avant. Dans le passé les gens n'étaient sensibles euh, qu'à euh, la souffrance de leurs proches, de leur nation. On se fichait complètement des autres. Euh, Aujourd'hui euh, bah, quand il y a un tremblement de terre en Haïti, on est bouleversé, on envoie de l'argent, on en se sent solidaire.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 réalistes et les optimistes sont des utopistes, bon, des gens des doux rêveurs. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Je pense que euh, pessimistes et optimistes peuvent être des réalistes, c'est-à-dire que les deux voient la même réalité. Simplement, il y en a qui disent on changera jamais les choses, c'est les pessimistes, et il y en a d'autres qui disent on va s'engager pour qu'elles changent, ce sont les optimistes. Donc dans ce sens-là, pour moi, l'optimisme, c'est de l'engagement, c'est pas un manque de lucidité, c'est pas de la naïveté.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 Ben là j'ai déjà lancé beaucoup de choses, donc je me dis je vais continuer d'essayer d'écrire des livres qui font du bien, euh, je vais continuer de m'investir, et de soutenir, et c'est beaucoup de, beaucoup de temps et d'énergie. Hein. Mes deux associations, là Ensemble pour les animaux et Sève, c'est un gros mi-temps.